Nous devons donner à nos jeunes filles le pouvoir d'être complètement responsables d'elles-mêmes. Si ça les remplit de joie, de fierté et de noblesse, laissez-les faire ce qu'elles veulent. La chose importante, que vous soyez un garçon ou une fille, la chose importante pour les jeunes gens, c'est de ne pas faire quoi que ce soit dont vous auriez honte. Peu importe ce que dit un tel, mais vous ne devriez pas faire quoi que ce soit dont vous aurez un demain, parce qu'une fois que vous faites cela, vous allez vous blesser de tellement de façons. C'est très très important, surtout pour les filles, qu'elles doivent établir leur sens de l'intégrité en elles-mêmes, en fonction de leur propre compréhension de la vie. L'intégrité n'a pas à être fixée par une société, ou une écriture, ou une religion. Non. Vous devez fixer votre propre intégrité. Quelle est votre intégrité Et vous ne franchissez jamais cette ligne. Vous ne faites rien dont vous auriez honte. Tant que vous êtes joyeux dans ce que vous faites, tant que vous êtes fier de ce que vous faites, et qu'il y a un sens de noblesse attaché à ce que vous faites, vous devriez faire ce que vous voulez. Namaskaram à vous tous.